Réparez ce moteur et comme vous serez tout plein ici, il va vous partir en chase. Toi aussi, va là-bas. Va, va, va là-bas. Va réparer. Je prends le loot et après vous serez en chase par là. Parce que vous serez trois. Et le tueur va aller là-bas. Merci. C'est ça l'esprit d'équipe. Hein. C'est trois qui occupent le tueur, pendant que moi, je vais... faire le reste. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. <rire> oh, c'est horrible oh. Voilà. Et donc c'est l'esprit. <rire> Je vous avais dit ou pas Je ai dit Le système fonctionne Bah ouais, ça se déroule sans accro à un crochet près. Il y a Ruine en plus. Elle est en chase. Vous aimez les grillottes hein. Est-ce que les griottes vous aiment C'est ça la question. Une forêt noire. Oh, or... le gâteau, le gâteau forêt noire. Insane! Oh! C'est pas moi! C'est lui, il est là-bas. Ok, super. En vrai, un moteur, un hook, peut-être même un deuxième hook, c'est bien. Merci pour le sub qui m'a été offert. Oh non, il y a eu un autre qui était neuf. Vraiment, dis-toi, mec, tu dois savoir qui t'a offert le sub. Je pense que si tu lui envoies un petit message, ça lui ferait plaisir. Tu dois pouvoir le voir. La forêt noire, c'est très bon, mais maison, ça prend du temps, bien sûr. Mais tous les. Euh... Ah, je crois que lui, il fait un. Totalement. Mais n'importe quel gâteau, fait maison. Voilà. Ça c'est ce qu'on a envie d'entendre. Maintenant, est-ce que la spirit va basculer du côté obscur Merci Ketatoumbas, merci pour les 4 mois, merci infiniment pour ton prime. Merci. C'est vraiment très très plaisir. Merci beaucoup. Pas la satisfaction d'entendre un petit pouillis. quest ce que détruire les citrouilles, ça sert à quelque chose Oui, parce que détruire certaines citrouilles t'offre des propriétés. Genre un petit boost de vitesse, mais c'est un peu aléatoire. Ouais, là-bas, elle me cherche là-bas. Et on fait un moteur. Faut qu'on fasse ce moteur-là. Quand tu veux, tu bouges. Hein? Elle va venir vers moi. Parce qu'il y a des moteurs par là. Et peut-être qu'elle va retourner par là-bas aussi. Peut-être qu'elle va réapparaître en face. Ok. Avec des avec vos gâteaux. Hmm. C'est un oui. Oui, moi j'ai aucun problème avec le sucre, au contraire. Bien au contraire, je ne m'en lasse pas. Et c'est le problème de ma vie en fait. Et je, je, je ne dois pas arrêter le sport pour cette raison également. Ok. Voilà. Bon, là-dessus, c'était pas terrible hein, en face. Hein. Et Il y a quelqu'un qui fait un moteur Je suis le seul à faire de moteur là ou comment ça se passe oh, ok, c'est un... une place. Ça, c'était pour le plaisir. Bouik. Bon, je vais aller en face. 3, 2, 1, saut. Faire un moteur au milieu, là. Ok. 1500 points Mais non on re... Léon, Léon, revient. Ok. Faire un moteur, là-bas. Je suis le seul à faire des moteurs, là. Frangipane, Made in Boulanger. Frangipane, quand c'est bien fait, c'est toujours hyper bon. Toujours hyper bon. C'est hyper délicieux et tout ça. Mais des gâteaux, mais j'ai un vrai problème. Ça dépendait que de moi, euh, j'irai dans une pâtisserie et je dévaliserai éclair chocolat. Euh. Clair au café. Éclair au café c'est super bon. J'allais dans une pâtisserie un jour avec euh, différents types de.. d'éclairs. Avec genre euh, euh, un éclair aux fruits. Et bah c'était pas si bon que ça, en fait, hein, quand ils ont tenté des, euh, des trucs comme ça. Tartitron-meringué, mais totalement... Citron-meringué, mais c'est... Euh, over, over the top. Religieuse au café. Frangipane Dans Cyberpunk, le terme frangipane est utilisé pour... Euh, euh, pour... Euh, comment dirais-je Dans l'argot... La, dans de cyberpunk, on utilise le mot frangipane pour euh, euh, distinguer les prostituées. C'est vraiment le terme qui utilisent, hein. c'est est frangipane. Hein? Dans cyberpunk, dans jeu de rôle cyberpunk. C'est de l'argot, je parle de JDR, euh, ça va quoi. Ok. Mangeur d'espoir. Non Pourquoi Encore une fois, rappelez-moi pourquoi je suis le seul à faire des moteurs. Juste question. Juste. Voilà. Je sais pas qu'elle cherche, mais elle cherche. Hein. Toi, vas-y. Voilà. J'ai le là Tu veux pas que je te... Oh là là Quel Et l'autre est en chase. C'est bien. En vrai. On peut encore le faire. Hein. S'ils tiennent. Un peu. Sachant qu'il y a... Ah j'ai pas fait attention. Oh non. Peut-être qu'il y a un mori. Tu cherches qui, en fait Elle cherche qui Tu m'as totalement vu. Tiens, ah, tu m'as vu Ok, <rire> je, je très bien. Non C'est quoi je t'emmène loin Ah tu continues de faire du tambour hein J'aurais dû sauter Bon, ils sont deux. Pourquoi il y a aucun moteur de fer hein Là Il y a un moteur qui peut être fait, voilà. Pourquoi il y a qu'un seul moteur de fer Pourquoi il y a qu'un seul moteur Pourquoi il y a un, un seul, un seul Pourquoi il y a un seul moteur de fer Pourquoi Pourquoi il y a un seul moteur de fer Pourquoi il y a qu'un seul moteur Un seul. Ils ont fait qu'un seul moteur Un seul. Sogne-moi si tu peux un film de Night Shyamalan. Un seul. Ils en ont fait qu'un seul de moteur. Alors ça. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. N'abandonne pas Ok, à bien. Non Alors ça, madame C'est honteusement pas raisonnable. Ok, tu me. Oh, tu me chaises là Tu me tues une M'épouse-toi Bah ouais, non mais. Euh... Le tunnel, c'est rigolo Non ah, ils ont largement le temps de finir un moteur. Il est Attends, pardon Ok, ils sont deux là-bas, ils vont le finir le moteur. Elle veut une dédicace. Ils vont le finir, vous pouvez le finir Finissez-le, finissez-le, fuyez, finissez-le, fuyez. Fuyez, finissez-le, les deux, faites un truc, faites un truc. Elle a le tour et joué en plus, forcée Allez, 5, 4, 3, 2, 1, youpi le moteur Ok, non Oh Je pense aussi qu'ils auront pas le temps. Il y a un moteur là-bas Ils avaient qu'à faire le grand écart Le moteur Le moteur Elle va être tunnel, peut-être, encore. Elle revient, mais sans déconner. On oh, reste pas là, on reste pas là. Je vais t'offrir un monde. Ok. Oh, mille et une douleur. Dis-moi, princesse. Ouais, ah, elle va utiliser. On peut... On a les deux moteurs les plus éloignés de l'univers, là. Hein. En vrai. Les deux moteurs les plus éloignés de l'univers. L'autre qui essaie de la protéger. Elle veut partir en chase, hein, de la. Voilà, c'est quand même mieux. Franchement, elle est pas incroyable. Je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir le temps. Sérieux. Sérieux là. Je vais sauver les miches, mais je... je... Mauvais pressentiment quoi. Faut que je traverse tout l'univers. Pas ouf la team. Totalement pas ouf. Oh c'est bon, ça Ouais, bah, ouais, bien sûr. Un petit mori hein. Le petit... Euh, libération. Reste pas là, reste pas là, reste pas là, reste pas là. Non, reste pas là Oh, je vais avoir le matou en feu Nul. Oh. Ah. Ouais, C'est bien. Hein. Ouais. Oh. <rire> la tenue fait le boulot. Et je suis d'accord. La tenue fait plutôt un bon boulot. Non, je ne sais pas encore débloquer. Oh, je vais sauver. J'arrive. J'avais un petit accent allemand hein, quand je l'ai dit. Oh non, c'est pas joli ça. Regardez, il est là. Regardez comment elle est là. Non, je ne campe pas. Je vérifie la circonférence des rochers. Ok. T'abandonnes Dis donc. Est-ce que vous avez un permis pour ce rumba? Ok. Ouais, cet accent, cet accent allemand, c'est un petit, un petit retour sur euh, mon côté viking de Perse. et Les Okay. dommage qu'elle ne, qu ne puisse pas se soigner. C'est un peu dommage. Et la Drus, merci pour le tir 3. 27 mois. Match. Regardez, alors du pillage. Aujourd'hui, j'ai trouvé 25 pièces d'or. Qu'en dites-vous vos pièces d'or Très bien. Votre ignomini. Très bien. Lord ignomini, s'il te plaît. Je crois qu'il cherche quelqu'un. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment. Le fameux viking blond, brun à la peau. Allez. Non, mais je déconne pas en plus. fais voir. J'avais une grande discussion avec ma mère. Euh, on a fait des tests ADN. Oh non, non, non, non, non, non. On a fait des tests ADN. Et euh, j'ai 5% de viking. Troll oh, Sérieux Sérieux Mais non, je vais pas le réussir ce moteur. Parce qu'elle a utilisé l'aspirateur, par là. Et j'avais mon matour en feu, donc je vais aller le... le relever, et puis on va voir, hein mais je... Franchement, euh... La frustration de ce... De ce spirit qui veut absolument son 4K... Euh... C'est insane! Oh, la... Non! Ok. Ok. Normalement, je suis pas dans l'Orient de. Je suis dans le rayon de Chili, normalement. Ça ne s'active pas. Franchement, si j'ai la trappe, je la mérite. Apparaît, apparaît, moyen, moyen, moyen. Allez Non, il va la trouver avant. Oh Mais bien sûr. Abonne-toi <rire> Abonne Abonne-toi Abonne-toi Active la notification Active la notification